Peuple haïtien nous mettres yènes. Parce que dans le pays d'Haïti, pape, j'aime pas les gangs, pape, j'aime pas les bandits pour faire monter le ciel par dos. Oui, il y a un depuis le progrès. J'aime faire dans le pays de ça, a toujours des gangs, toujours des bandits pour faire monter le ciel par pour faire, de pour faire de la vivre dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous êtes qu connus, chef de gang, collègues, policiers, faites un souffle là, pour que vous ayez une bonne semaine, vous avez un remplaçant Oui, depuis le même jour. Tout ce que a regardé sur l'écran là, c'est lui-même qui vient de remplacer le chef gang collègue. retirez là, nous parlons de tous les détails de tout ce que vous regardez sur l'écran là. Depuis ce visage, où est qui ça veut dit? Imaginez parler pour toute action qu'elle peut faire, pour toute action qu'elle a fait. Donc, retirez là, nous parlons de tous les détails. Et bonjour, bonsoir ça dépend de regarder la vidéo ça. Et j'aime toujours vous dire, c'est toujours un plaisir pour moi pour venir ça avec vous. Tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour, pas aucun vidéo, pour la ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter fêter à abonner la même pour vous ça. Et pas oublier d'activer la cloche notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que est postée sur la chaîne là. Déjà, je vous merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui pouvez faire ça Kounia la même. Parce que vous êtes intelligent, ou pas voulez pas perdre la prochaine vidéo. Sans parler en peu, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Et voilà, je vous comme son vidéo à tous à regarder sur l'écran c'est lui même qui vient remplacer chef gang collègue dans la base collectable dirigée diriger donc on est chef gang collègue c'était allié base 400 mais tout ça regarde à monsieur les amos alias Chuko monsieur c'était un ancien chauffeur moto et donc monsieur moto à pas et qui donc tu quoi moto à bala pas carré pour et bien, qui ça le fait de choisir entre têtes dans dans gang et donc c'est lui qui était deuxième chef gang base collectable à et bien automatiquement Collègues, mourir mouri, c'est moi qui remplace lui. Là, encore nous avons gagner plus bien organisé que l'État dans le pays. Parce que quand chef d'État tombait, il un problème qui passait dans l'État, avant pour l'on remplace c'est un paquet de dollars. Eh bien, le pas gagné pas de ça. Donc, automatiquement, un chef gagne tombé, depuis que vous êtes le premier, vous êtes dans le dollar tout remplacer sans parler en pile. Même jour, même moment, c'est le moment qui est fait, que vous remplacez comme premier chef de là. Ou n'y a moun ki te 3e 92e sans parler en pile. Ok? Donc, pap jamb gang nan pey d'Aïti. C'est vrai lié important pour la police. Kwape bandi sa yo ka bay problème nan. Mais, vrai problème nan, c'est papa gang sa yo, c'est maman gang sa yo. Lem parle de papa avec maman gang yo. C'est moun kap financier ou c'est moun kap bay zam, kap bay bal la. Donc, la police, lè nan tou yon bandi. Nou joun zam sou li, nou joun téléphone sou li. Trava la si la ciboserite la. C'est pour ça que c'est pour continuer que pour que c'est pour ça téléphone c'est lui, ça téléphone c'est pour ça que c'est pour ça que c'est ça tout c'est à ça que c'est pour ça qui c'est pour ça que c'est pour ça c'est pour ça que c'est pour que c'est pour qui que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est c'est que que c'est là pour travailler à continuer. Pas camper les officiers de bandits. Parce que nous mettons tous les chefs de base aujourd'hui. Demi nous à un autre chef qui remplace chaque base. Donc, c'est les qui ont besoin de C'est monde qui a besoin pour nous aller automatiquement nous allons nous base, un Parce que chaque base, il y a un groupe de monde qui a fourni des qui a fourni nous nous que nous allons Parce que nous allons pas Parce que nous allons nous le mot s'en joue. Timmagadim dou kon ça. ou toujours branché. Mettez Pio à terre. suspend parler dans téléphone. Abay, pression, menace. Actuellement, là, mou au courant. gon gros rencontre qui fait nan nous ap dans son plan là pour attaquer fort nan kwa de des bouquets. monsieur. C'est camper pour nous camper bataille. C'est ka n'est pas retenir en téléphone, attaquer, tuer innocent, les chauffeurs camionnette qui passent, tuer moun. le monde. Non, a pas ça. Camper bataille. L'amour. d'un doux, l'homme, pas bataille. Monsieur fait oppression. Monsieur, pas qu'à goûter. On dit que c'est collègue qui chef. Eh bien, collègue, il a été mortellement touché. Ma venu venir branché radio. Ah. <laughs> eh bien, ça qui passe, il parle encore. Il t'es là, ou parle encore. Et mes collègues, qui pensent qu'ils qu'elles sont tout puissants au Gondé. Dans l'émission ici, il y a des collègue a des que les collègues ont tombés avant l'amour sans joue parce que monsieur le même n'est pas malgré tout. Monsieur toujours met pied la tête. Mais l'amour sans joue, son bluffer. Je de venir là, et il y a dans une zone de il pas de il danger, il il y a il y a il y il y le mot pas jamb met pied la terre pour le camper goume vrai. Sous ce eau où yon abdou se wala mort, Wala mort sans jou. Mette pied à Ou a fait face karakti magali. Le sa m'a que ou nan bataille tout bon. Et m'te dit, chef 400 ma ozo et été collègue. Et le mot son lâche liye. Et de téléphone que la l abdou. L en banan grene. Ou nse brakiète pape vrape. <laughs> de téléphone non. Oui, yem ba la propos, 8.50 sur 10. Yem ba fin ba 10 sur 10, mais 8.50 sur 10. Et j'aime bien toujours c'est volonté et moyen qui manquait. Mais surtout, volonté politique. La police a une possibilité pour traquer une série de bandits dans le Mais pas une volonté politique pour traquer les Parce que chaque politique, Gon groupe armé pour gérer élection boulie. C'est ça crase Haïti. pays a besoin 10 Magali pour abandonner service dans la République. Gon de Ti monsieur, soit dans Torcel, faut que Francel, mais qu'on ait importance, monsieur Même si vite évite l'homme à prendre et pause, etc., intéressant intéressant. monsieur qu'on ait pas à l'aise. Et c'est si M. Swat ne pas meté qui fait M. Paralèse dans le bloc-là. M. Paralèse. Il y a vu fait faire et etc. Il y a da, il y a caché. D'ailleurs, il y a yon il pas camper Et Il m'a toujours dit, c'est pas bouche cabrique. C'est garder, garder situation. Et puis il m'a dit, attention, c'est collègue qui chef. L'amour sans joue, pas chef. Mais collègue, avant longtemps, la a tombé parce qu'il met le pied à la terre. L'amour sans jour c'est blowfell, il va mettre pied la terre caché derrière en téléphone, by pression. Entre temps, mal font parler rapide avec porte-parole pour l'islam, Gary Rosiers parce que t'as semblé, j'en te dis, la popo depuis hier, et la marqué point, la marqué point, y'a plusieurs nègres qui tombaient, ma vine sou et y'a dit, l'eau va tout seul, mais j'ai un l'air d'un l'autre qui mais tout oui, mais j'ai sous ça. Donc, là pour frapper, un gros chef gang qui tombait, g'en zam qui récupérait, g'en question kidnapping qui est en discussion, nous regarder le ça, parce que la police, a information TT, t'étais, g'en information nous pourrons le ça, T'as à la, la confirmation de l'assassin, bon, non, yo, stoppé, la police pas assassiner. moun, yo stoppé, on va gagner les collègues, donc, qui pourrons le confirmer parce que la police pour la première fois, entrer dans fief, monsieur. Nous bral regarder ça. Ta l'on montrer un jeune j'intigre garçon 19 ans. Monsieur, rejoint y uniforme. La police, son policier ou te Nous ça. Nous y un dans la porte-parole police. Garry Desrosiers, inspecteur, commissaire, comment Bonsoir, Deriel, le non, inspecteur ou bien commissaire. Et y'a monsieur, mais essaye commissaire? commissaire. Inspecteur millionnaire, Inspecteur, oh, un... <laughs> <Un spectre>, on <laughs> prend commissaire bientôt. Parle avec nous, Gary. Comment nous y avec le pays. dit que la avez dit que vous la que vous avez dit temps. vous avez dit est? vous avez dit que vous avez la que vous euh, euh, euh, euh, dans que vous avez que dit que de côté euh, arrivé malheureusement malheureusement mortellement et ses collègues sont ses collègues et ses collègues qui avec des accompagnés et amis sur les autres sur les autres accompagnés de Ronald et qui malheureusement est mortellement oui eh bien qui s'apprête qui ça après bilan à part de ça qui s'en gère encore comme événement alors alors, alors passée... notre notre mmh. continuité notre continuité opérationnelle et nous arrivé matin aux 11 de 11 heures et l'opération s'est finie payé de 5 heures. Et côté que, dans zone de donnant, que la police s'est arrivée pour la libération de six personnes, 6 garçons dont il y a qui est âgé entre 26 et 55 ans. C'est-à-dire 26 ans, de 55 ans. Et il y a un là qui qui a mangé depuis deux jours. pas là, il au niveau de la gestion départementale OS2, et il y a, euh, stratégies justement, pour aller, parce on est dans le cas de et de CPJ toujours, euh, euh, par lui, qu'on connaît, depuis et je bien là, tout, qu'au niveau, selon le de la part de, FDP, et, qui, au niveau, de, de et, deux on dit que qui s'est non, Aplane faut faut, faut clé, lui, lui, il SDP, il sdp ah, alors, qui... est... faut dire ça ça Alors SDP c'est vraiment Alors pour le moment des contacts avec pour que est capable et et parce que les gens qui donnent 22 jours a 15 jours. 8 jours, 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Correct. En aller, Gari, nous avons souhaité au DIM qui sont au courant ou qui sont à prendre le dossier, ça. Parce qu'il y a un véritable scandale. Et Bon, tout l'a gagné sur écran, vous avez au capitaine de l'air, pendant que je pose la question, ça. Il y a un véritable scandale qui passait à Delma 31. C'est question. Euh, Cédric euh, Brant, qui sait, ma vin sous détail sous monsieur l'heure mais entre temps, c'est qui ça balan? Il va e? bon, montrer mon image là parce que y a des une véritable tête chargée, y a une machine qui boule, mon yo parlé, on dit en pile cause, la police est intervenue. Euh, cependant, eh, t'as semblé, ça eh, mon yo pensé à et pas de ça. Qui ça la police gagne de citoyen ça, Cédric Brant, mou, se, qui sait, mon quoi monsieur, c'est petit cousin Clifford Brant? Uh, qui ça bala exactement? Il y a une confusion qui est liée, qui crée et trouble de ce météo hier. Et nous, plutôt, à cet auditeur du Février Capote, nous comprenons plutôt tout de la population et le comportement qu'elle nous deviennent hier. Parce que, avec le cas de kidnapping, le cas de séquestration, il y un peu autour, à travers toute cette zone métropolitaine, et les villes sous gardio et à chaque fois, surtout, il un de se dans la zone, et surtout à des et pour ce qui est plus graves, plusieurs jours, il y a centrale, des, des cas qui répétent dans la zone Taha et la population pratiquement en blanc et de même jusqu'à la rue. Nous sommes dans dernier cas côté que la population même est pratiquement vignée et région de la police. Nous non cas de la police arriver est arrivée et qui est arrivée et qui est arrivée. Alors, on connaît la population d'Allemagne qui est arrivée et avec l'autre population, tout, on connaît l'autre côté, tout. Nous même, c'est que les efficacités sont contre deux mondes qui sont en question et qui gâchent tout le monde. Alors, conclusion 1, selon ces trips, M. Dicke, il y a des aboriges qui lisent, qui sont au Delmar, et puis M. Ouelle dit que vos machines capturent. Et puis, ce n'est plus des panneaux, c'est selon lui-même, et c'est ça qu'il dit au niveau de ce que je et puis, il y a la lutte au niveau de Delmar, l'entrée au niveau de Matrine 2, zone de l'image, c'est lui. Et pour et puis les de au niveau, zone partie il y a plus trois et bien qui arrivent frappés, et ils sont venus, et ils et puis la population, ils même rapidement ils vous venus, et puis venus, ils sont venus, ils sont venus, puis sont ils sont venus, ils sont et ils sont venus, ils sont et ils sont venus, ils et ils sont venus, ils avec nos policiers, et d'expliquer exactement, et même si et avec deux autres, nous deux ou trois, nous n'avons pas fait appel avec lui et puis on est venu, côté que, et il y a des CPJ, des CPJ, des policiers, des même, qui sont venus et deux à trois, mois qui étaient accompagnés de nous, et qui étaient venus, justement, et nous, avons côté, lui parce que nous avons avec nous, et puis après, et audition, et des CPJ, et puis, il y a la carrière. Mm -hmm. non mais moi moi e, e, pour qui ça bon euh, c'est pas de pas louer mais fondamment ça moi, la police rapidement réagit et au plus fait froid à intervention ou bien déclaration mission alors que il ignoré et même banalisé ça que clameur public l'entier dit parce que grand pile monde qui dit yo vivez en scène et ça te fait partie des négos avec motocyclette etc et donc euh, sous qui base pour ça moi la police rapidement rivée à conclusion ça sous qui base sous qui ça ne non sous se, seulement ça monsieur dit tout d'abord, nous avons analysé en de public et nous connaître en droit et en clavier public, ça, quand même, je vous le mm -hmm. Et nous connaissons tous les problèmes que les populations à, la population confrontée à ce qui la surtout dans le cas de sécurité, notamment dans le cas de l'époque de la Et nous même au niveau de la police, nous e, avons pu des de ce côté-là pour que l'information que nous avons partagée avec la presse et partagée avec les auditeurs les auditeurs et les populations pour que nous sommes fiables -hmm. pour que nous crédibles nous remplissons de de ce côté-là. Mais ce n'est pas simplement ça, même pour être bon cas de demoiselles qui nous appelé, qui nous qui nous lui soit et qui nous d'appel, et puis nous même des et des mais après, nous Mais après, nous Mais après, dit Mais après, et créer et étendre les et, et, et bien, je pense, ne pas en question d'un groupe social ou bien d'un groupe Non, mais de, et, et pas, euh, et pas, et pas salier, mais c'est parfois presque t'as semblé, parce que généralement, on voit qu'il calcule traitement, le conseil de l'autre. Mon en tout cas, on ne pas arrêter ça, parce que moi-même, tout le monde, il y Non, n'importe à vous, n'importe à vous, on dit qu'au niveau de la gestion centrale de la police, au niveau de la police nationale, et donc pile et donc là que nous l'arbitrage de tout le monde et tout le mm -hmm. monde est doué mais il est même -e es es non mais pas passe souvent bon ça passe comme nous songer là sous arrière Gonti mulat prend machine une machine Monsieur gagne douze pile zame une machine et puis c'est comme si Timoun l'église que nous a alors que si étant tiblac une tape qui est en fait c'est la tête tout bagarre On quitter ça là pour pas faire l'autre tête chargée mais gont l'autre détail qui est important est-ce que la police est arrivé fouiller machine non parce que mon pour qui ça on était obligé quitter mon négio jointe pour mettre du feu dans machine qui ça, ça veut dire? On connaît que l'eau, des foules, et vu avec Jambou, problème qui de la qui pratiquement de et trois femmes victimes -hmm. de ça, et victimes de victimes de et on connaît que l'eau, la population, parfois, il du a ont contrôle, parce que. C'est la même chose qu que vous-même, vous êtes dans nos situations, vous êtes dans nos situations, et puis la population lui même et on va rivaliser, mais puis il décide pour que nous puissions faire ça, ça c'est de la solidarité, c'est la même chose pour population autour, qui sent que inter, c'est volé, inter, c'est tout de la paix, avec, si nous sommes victimes de ça, les volontaires de ça, ils se sont rassemblés pour que nous partagions, et nous, Madi, autour, puisque ça fait vite que nous comprenons le comportement de la population, haute, et nous, Madi, autour à chaque fois, ça nous de en haut, en bas, et bien former la police. Merci, oui, Gary. Mais information journée, c'est que dans l'opération La police, mène d'un à il y a un à dont il six otages. C'est l'information du jour. Six otages. Parmi eux, y a un un il un je m'apprécie hein, et je l'ai déjà dit, aussi tées, au loin et au niveau de la gestion départementale de l'OS2. Merci Gary. Porte-parole police. Merci encore. En je juste permettre matériel pour que nous disions à la population hein, et pour que nous continuions à nous coller avec la police. Et la police et ils ont se présente à l'OEA et bon, tout nous bat dans le monde d'autres mêmes. nous pensons que nous pas besoin. Par exemple, pour on notre satisfaction personnelle ou bien institutions Mais nous, on a pris besoin de cette population, justement, qui pourraient aller sauter. Ce c'est pas une satisfaction pour nous, autres policiers, parce que nous, c'est marqué pour ça. Et nous, on a fait gens qui victime de ça. Et pas pour longtemps, il y a des gens qui bandits, assassinés, humiliés, ont inspecteur de police qui, dans toute ville dans l'institution, il y a des gens qui ont du la vie. Ils la vie pour payer, et pour que le tabac baisse et population civilisée et nous ouais après par exemple manifestation milieu réaction milieu à travers maintenant que des feux que des révoltes face à situation très hésitement de tout pour la police même beaucoup de police pidjam et nous et revolte, et nous pidjam et, et napjam et, et, et, et, et, et avec population d'abord pidjam et nous toujours continuer sur collaboration population et la commander pour que lui faire nous confiance et ne pas travailler malgré situation malgré et ça a une moyen, mais nous préférons la volonté, la détermination, là, et surtout avec l'acquis de la population. Merci, Yampiel, euh, Kembella, c'est porte-parole, euh, Police Nationale d'Haïti, Gary Derosa. Et voilà, c'est là qu'on pense la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonnez-vous avec channel là, la s'il vous que ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir les recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur channel là. Et pas oublier de liker la vidéo et vous pouvez toujours recommander vidéo nuyo merci n'a croisé dans prochaine vidéo ciao